Bonjour mes chers élèves, alors maintenant la partie de la conjugaison, ce que vous allez retenir. Ce que je dois savoir et ce que vous allez retenir. Le présent du verbe être, ou avoir ou aller, par exemple le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, le sens, vous êtes et cinq. Pour le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, Pour le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, vous pas oublier ces trois verbes au présent. Le présent du verbe de premier groupe, le verbe de premier groupe, on leur infinitif avec « et ». Seul le verbe « aller » n'est pas du premier groupe. Au présent, ils s'écrivent avec les terminaisons suivantes. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec « s » et elle avec « s ». Par exemple ici, « e »,« es e »,« en, s »,« e, z »,« par exemple, danser au présent, on dit je danse, tu danses, elle danse, elle danse, on danse, nous dansons, vous dansez, elle danse, elle danse. Et bien sûr, en respectant les terminaisons E, ES, E, en N, S, e, Z, en T. Attention, pour certains verbes du premier groupe, il faudra faire attention à l'orthographe, à la première personne du pluriel. Par exemple, le verbe qui se termine par C, ne pas oublier, classique. D'accord? jour avec nous. Nous lançons le verbe en G. Ne pas oublier le E. En jeu au présent. Par exemple, nous mangeons. En... Le présent des verbes du de deuxième groupe. Au présent de l'indicatif, les terminaisons des verbes du de deuxième groupe sont S S T O S Z O T. Aux trois personnes du singulier, je, tu, il, elle, le radical, la partie commune des verbes se termine par i. Je finis, je finis, je finis, etc. Aux trois personnes du pluriel, par exemple, nous, il, vous, il, avec s, elle, avec s, le radical se termine par i, ça. Le finissant, vous finissez, il finisse, il faut se surtout des verbes de deuxième groupe. Il faut bien retenir le présent des verbes de deuxième groupe, vous les autres verbes, par exemple, faire et dire et venir, par exemple, le verbe faire, je fais, tu fais, il fait, il fait, nous faisons, vous faites, alors vous faites attention à l'orthographe. Le verbe dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, il dit. Le verbe venir, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Voilà. Et vous pouvez retrouver, s'il vous plaît, comme d'habitude, pas 63 pour le présent des verbes être et avoir, aller. Page 73 pour le présent de verbe du premier groupe, pour faire quelques exercices. Page 85 pour le présent de verbe du deuxième groupe. Et page 95 pour le présent de verbe faire, lire et voler. À très bientôt